comme le dérange, je suis en train de prier en ligne avec mes amis. Ah mais je vais manger après. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu, tendre Père. Je voudrais, Père, bénir ton Seigneur. C'est par ta grâce que ce soir encore, nous nous retrouvons pour te louer, pour te célébrer pour te magnifier. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es notre abri. Tu es notre sécurité, tu es notre bouclier. Tu es notre force, tu es notre gloire. Tu es celui-là même qui nous a rachetés au prix de ton sang. Tu mérites notre louange, tu mérites notre adoration. Tu mérites notre célébration, tu mérites nos acclamations. Et ce soir, je voudrais bénir ton nom pour la grâce que tu nous fais de passer ce moment avec toi. Un temps de louange, un temps d'adoration, un temps de célébration, un temps de reconnaissance, un temps pour te dire merci. Pour te dire merci. Pour te dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta patience. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Bénisoite, Jésus. Merci pour ce moment que tu nous fais la grâce de passer avec toi. Merci pour ce moment que tu nous fais la grâce de passer avec toi. Merci pour ce moment que tu nous fais la grâce de passer avec toi. Tu n'as pas ton pareil, Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vraiment, nous réalisons chaque jour la grâce et le bonheur que nous avons de ta voix pour père, de ta voix pour berger, de ta voix pour ami, de ta voix pour abri. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es notre force, tu es notre sécurité, tu es notre bouclier protecteur, tu es notre conseiller, tu es notre consolateur, tu es notre sécurité, tu es notre ami, tu es notre abri. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment que tu nous fais la grâce de passer avec toi. Adorateurs, adoratrices, soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse. Nous nous retrouvons encore ce soir pour notre rendez-vous. Euh, ce rendez-vous qui est pour nous un temps que nous passons avec le Seigneur. Ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu, ce magnifique Dieu, ce Dieu extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire merci. Merci pour votre soutien. Comme vous le savez, j'ai été très malade. Et je sais que vous m'avez soutenu. Je sais que vous vous êtes levé pour moi dans la prière. Je sais que vous avez supplié le ciel pour moi. Et le Seigneur a entendu nos prières et il m'a relevé, il m'a restauré. Et je voudrais vraiment vous dire merci parce que j'ai senti vos prières. Je sais que vous étiez à côté de moi. Vous vous êtes tenu près de moi dans la prière. Et merci infiniment à vous. Merci au Seigneur aussi qui a écouté nos prières. Il est le Dieu qui fait comme il veut. Il est le Dieu souverain et il est le Dieu de grâce. En tout cas, merci beaucoup et merci au Seigneur. Voilà ce qu'il est écrit dans le livre de Néhémie. Néhémie 9, verset 5. levez Lévez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » Je reprends, levez Lévez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » Adorateurs, adoratrices, bénissons l'Éternel, notre Dieu. Et la Bible dit que ce nom glorieux-là est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Le nom de notre Dieu est au-dessus de tous nous. Et il mérite notre célébration, il mérite notre louange, il mérite nos acclamations, il mérite qu'on le bénisse. Alors ce soir, nous allons bénir notre Dieu. Nous allons bénir ce Dieu-là qui est tout pour nous. Nous allons bénir ce Dieu-là qui est notre force. Nous allons bénir ce Dieu-là qui est notre appui. Nous allons bénir ce Dieu-là qui est notre consolation. Nous allons bénir ce Dieu-là qui est notre bouclier. Nous allons bénir ce Dieu-là qui est notre gloire, qui est notre couronne, qui est tout pour nous, qui est tout pour nous, qui nous aime tant, qui n'a rien ménagé pour nous. Nous allons le bénir. Nous allons le bénir. Nous allons le bénir. Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai le Seigneur, En tout temps, en tout lieu. Sa louange sera toujours, Dans ma bouche. Je célébrerai mon Sauveur, en tout temps, en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai mon Sauveur dans le désert par sa grâce. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je célébrerai son saint non, sous la tempête et sous l'orage. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je célébrerai mon Sauveur dans le désert, oui, par sa grâce, sa louange sera toujours dans ma bouche. Même quand devant je ne vois rien, je célébrerai mon Sauveur, sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, sous l'oral, sous la tempête, pas sa grâce, je le bénirai. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Au plus fort de l'épreuve, je célébrerai mon Sauveur. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai mon Sauveur à tout temps, en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, éternel notre Dieu notre Sauveur, notre Seigneur, les adorateurs et les adoratrices que nous sommes. Seigneur, avons choisi de te célébrer, avons choisi de te bénir, avons choisi de te louer, Seigneur, en tout lieu et en tout temps. En tout lieu et en tout temps, Seigneur, nous savons ce que ça signifie, nous savons ce que cela veut dire. Seigneur, nous avons choisi et nous avons décidé. Et nous croyons que par ta grâce, Seigneur, nous y arriverons. Nous croyons que par ta, par ta grâce, Seigneur, nous le ferons. Nous le faisons par ta grâce et nous croyons que nous, nous continuerons à le faire par ta grâce. Te louer en tout lieu et en tout temps. Dans le désert, te louer. Sous l'orage, te louer. Dans la tempête, te louer, Seigneur. Quand il fait bon, te louer, Seigneur. Dans la joie, te louer. Dans l'allégresse, te louer. Dans les larmes, te louer. Seigneur, c'est ce que nous avons choisi. Parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré, Seigneur. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré. Et nous avons choisi de te louer et de te célébrer en tout lieu et en tout temps. En tout lieu et en tout temps. Parce que nous savons que nous pouvons compter sur ta grâce, nous pouvons compter sur ta force. Nous pouvons compter, Seigneur, sur, ta, sur toi, Seigneur, pour que cela se fasse chaque jour dans nos vies, en tout lieu et en tout temps. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, serviteur de l'éternel, adorateur, adoratrice, bénissons notre Dieu ce soir, bénissons notre Seigneur ce soir, bénissons-le, parce qu'il est digne d'être béni, il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré, c'est vrai Seigneur tu es digne, Seigneur tu es digne, quand je regarde ce qui s'est passé à la croix, Jésus Christ tu es digne, Jésus Christ tu es digne, quand je regarde, Seigneur, oh, ton corps qui a été lacéré pour moi. Seigneur, tu es digne. Comme un agneau, comme un à la boucherie. Tu n'as rien dit. Seigneur, tu n'as rien dit. Tu as été immolé. Tu as été bafoué. Tu as été injurié. Tu as été méprisé, Seigneur. On a craché sur ton visage. On s'est moqué de toi. Comme un agneau, comme un à la boucherie. Tu n'as rien dit. Pour moi, tu n'as rien dit. Pour mon frère, tu n'as rien dit. Pour ma soeur adoratrice, tu n'as rien dit. Pour mon frère adorateur, tu n'as rien dit. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. La croix, la croix seule, mérite, Seigneur, qu'on te loue, qu'on te bénisse, en tout lieu et en tout temps. Et nous avons décidé, Seigneur, que ta louange sera toujours dans notre bouche, en tout lieu et en tout temps. Bénissez le Seigneur, vous tous éviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu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 dans la maison de Dieu durant les heures de l'épreuve. les vos mains vers lui. Bénissez votre Dieu. Que Sois béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Les vont nos mains vers lui. Bénissons notre Dieu. Seigneur, sois béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Alléluia, lui qui mourut pour nous. Alléluia, lui notre force et notre abri. Alléluia, lui le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Alléluia, lui qui fit le ciel et la terre. Oui, Serviteur de Dieu, bénissons l'Éternel pour tous ses bienfaits. Pour tous ses bienfaits. Pour tous ces bienfaits, comptons les bienfaits de Dieu. Comptons <rire> les bienfaits de Dieu. Mettons-les devant nos yeux. Et nous allons voir en adorant combien le nombre en est grand. Combien le nombre en est grand. Comptons les bienfaits de Dieu. Mettons-les devant nos yeux Nous verrons en adorant Combien le nombre en est grand Quand on l'est bien fait de Dieu Mettons-les devant nos yeux Nous verrons en adorant Combien le nombre en est grand. Comptons les bienfaits de Dieu. Comptons les bienfaits de Dieu. Comptons les bienfaits de Dieu. Adorateurs et adoratrices, compte les bienfaits de Dieu. Commence à compter. Commence à compter. Regarde ton cœur qui bat dans ta poitrine. Sans que tu ne fasses un effort. Le cœur est là et il bat seul. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe dans ton corps. Il y a quelque chose de miraculeux qui se passe dans ton corps. Il y a quelque chose de miraculeux qui se passe dans ton corps. Tu as un corps et ce corps-là peut bouger. Ce corps-là peut se coucher. Ce corps-là peut sauter. Tu as des yeux. Tu peux cligner des yeux. Tu as un nez qui te permet de respirer. Tu es là et l'air entre et l'air sort. Il y a de l'air qui rentre et puis il y a du gaz carbonique qui sort. Tu manges. Une fois que tu as mangé, tu ne sais même plus ce qui se passe. Je veux dire, tu n'as plus le contrôle euh, sur tout ce qui se passe. Mais tu manges et la nourriture descend. La nourriture arrive dans l'estomac. La nourriture est broyée dans l'estomac. Et puis, il y a un processus qui se met en place. Et qu'est-ce qui, oh, qu qui se passe? alléluia! Qu'est-ce qui se passe? Alléluia! Qu'est-ce qui se passe? Alléluia! La nourriture que tu prends, il y a une partie, en tout cas, ce grand Dieu-là a mis un mécanisme en place. De sorte à ce que cette nourriture-là que tu prends, cette nourriture-là nourrit ton corps. Et puis le surplus-là est évacué. C'est quand tu as envie d'évacuer que tu te rends compte que le surplus... Mais tout ce processus-là, tu n'as rien à voir dedans. La seule chose que tu fais, tu prends la nourriture, tu la mets dans ta bouche et tu l'avales. Et puis il y a un mécanisme, il y a un processus qui se passe. Comptons les bienfaits de Dieu. Comptons les bienfaits de Dieu. Il y a du sang qui circule dans tout ton corps. Le sang circule dans tout, son, dans tout ton corps. Tu ne sais même pas comment ça se passe, mais le sang circule dans ton corps. Tu as des oreilles et puis tu entends des sons. Tu entends des sons, tu as une bouche et puis tu parles, tu émets des, des sons et tu communiques. Comptons les bienfaits de Dieu. Comptons les bienfaits de Dieu. Mettons-les devant nos yeux. Nous verrons en adorant combien le nombre en est grand. Le nombre en est grand. Le nombre en est grand, le nombre en est grand, le nombre en est grand. Le fait que tu aies connu Dieu, tu le connais, tu es un ami fidèle. Tu as quelqu'un à qui tu peux te confier, tu as quelqu'un sur qui tu peux te décharger. Tu n'es jamais seul. Comptons les bienfaits de Dieu, ça fait partie des bienfaits de Dieu. Quand tu pleures, tu as quelqu'un pour te consoler. Tu es un confident à qui tu peux tout dire. Il te connaît, il ne te juge pas, il t'accepte tel que tu es. Quelle grâce, quelle grâce. Souvent nous ne sommes même pas... Euh, nous montrer tel que nous sommes devant nos amis, de peur d'être jugés. Il y a des choses que nous n'osons nous même pas leur dit. Pas, pas, pas forcément parce qu'on a peur qu'ils nous jugent, mais pas, parfois parce qu'on a peur de les décevoir. Mais ce Dieu est avec nous. Il se tient à nos côtés. Il marche avec nous. Quand nous sommes couchés, il est là avec nous. Quand nous nous levons, il est là avec nous. Quand nous marchons, il est là avec nous. Quand nous pleurons, il est là avec nous. Quand nous sommes découragés, il est là avec nous. Oh Content les bienfaits de Dieu. N'allons pas chercher loin. Content les bienfaits de Dieu. Nous avons un toit où dormir. Nous avons un toit où dormir. Nous pouvons marcher. Quelle grâce. Quelle grâce. Il a fallu que je sois très très très malade pour réaliser que même manger, c'est une grâce. Parce que je n'arrivais même pas à manger. Je n'arrivais pas à boire. Je n'arrivais pas à manger. Je n'arrivais pas à boire. C'est une grâce, pouvoir manger simplement. C'est une grâce. Comptons les bienfaits de Dieu. Boire de l'eau, c'est une grâce. Boire de l'eau, c'est une grâce. Pouvoir marcher, se tenir debout, c'est une grâce. Comptons les bienfaits de Dieu. Adorateurs et adoratrices, comptons les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant Combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant, Combien le nombre en est grand. Parmi les bienfaits de Dieu, je, le, je, je ne me lasserai jamais de le répéter. Il y a la croix. Il y a la croix. Au milieu de tous ces bienfaits-là se trouve la croix. C'est là-bas que Dieu a tout accompli pour nous. C'est là-bas qui nous a donné la vie éternelle. C'est là-bas qui nous a rachetés. C'est là-bas qui nous a sanctifié. La croix. Et sur cette croix-là, son sang a coulé. Bénissons notre Dieu pour son sang qui a coulé. Son sang a coulé. Coulé. Oui, soleil sur la croix son sang a coulé coulé pour nos péchés il était un homme unique en son songeant qui n'avait jamais péché, pas une seule fois. Il est venu accomplir une mission sur la terre, pour accomplir cette mission. Son sang a coulé Son sang a coulé Coulé Ruisselé sur la croix Son sang a coulé Coulé Pour nos péchés c'est de Jésus dont je parle, le Messie, l'agneau de Dieu, qui n'avait jamais péché, son sang a coulé. Et son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés, pour nos iniquités. Son sang a coulé. Pour tous nos manquements. Son sang a coulé. Pour nos égarements. Son sang a coulé. Pour nos maladies, son sang a coulé. Pour notre solitude, son sang a coulé. Et pour toutes nos eaux,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 pour nos péchés et son sang a coulé, coulé, ruisse-lait sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Merci Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé, pour nos péchés. Nous n'avons aucun mérite, nous n'avons aucun mérite, alors que nous ne te connaissions pas, alors que nous ne te connaissions pas. Seigneur, tu as décidé de mourir à la croix pour nous. Tu as décidé d'accepter l'inacceptable pour nous. Tu as été humilié, tu as été bafoué, tu as été abandonné. Tu as été abandonné. De tous, de tous, tu t'es retrouvé seul. Alors que tu étais entouré, Seigneur, d'une foule. La foule te suivait, la masse te suivait, les hommes et les femmes te suivaient. Mais c'est seul que tu t'es retrouvé sur la croix. Et même, Seigneur, Ceux qui étaient avec toi, tes disciples, sont partis. Tu t'es retrouvé seul. Tu as connu la solitude à la croix. Tu as connu le rejet à la croix. Tu as connu le mépris à la croix. Tu as connu l'humiliation suprême à la croix. Toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu, Seigneur. Au point où tu t'es écrié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Merci, tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour mon frère, tu l'as fait pour ma soeur. Merci, merci, merci infiniment. Merci, merci de nous avoir rachetés à la croix. Merci d'avoir payé le prix pour nous. Merci de nous avoir ouvert les portes du ciel à la croix. Merci d'avoir sauvé notre âme à la croix. Merci d'avoir garanti notre éternité à la croix. Merci, Seigneur, de nous avoir donné accès à ton trône, à la croix. Merci, Seigneur, d'avoir effacé le fossé, Seigneur, d'avoir anéanti, Seigneur, le fossé qui nous séparait de toi. Béni sois-tu, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être loué, en tout lieu et en tout temps. Nous avons décidé, nous avons choisi de te célébrer et de te louer. Et ce soir, c'est ce que nous faisons. Béni sois-tu, grand Dieu. Béni sois-tu notre Seigneur, béni sois-tu notre sauveur, béni sois-tu notre abri, béni sois-tu notre appui, béni sois-tu Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Adorateurs et adoratrices, voici le verset que le, que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir pour quelqu'un. C'est, Il se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, Ésaïe 41, verset 10. Je lis « « Ne crains rien, car je suis avec toi. »« Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Je reprends le verset. Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. »« Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma, de ma droite triomphante. Adorateur, ne crains rien. Adoratrice, ne crains rien. Ne crains rien. Vous savez, c'est quand on a toutes les raisons de craindre que Dieu nous demande de ne pas craindre. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demanderait de, de ne pas craindre Pourquoi Mais c'est quand on a, c'est parce que justement on a toutes les raisons de craindre. Adorateur, la situation dans laquelle tu es là, c'est une situation qui emmène le cœur humain à craindre. Adoratrice, la situation que tu traverses là, c'est une situation qui emmène le cœur humain à craindre. Dieu sait que tu as toutes les raisons de craindre. C'est pour cela qu'il te dit, ne crains rien, ne crains rien. Et il dit, car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Ton Dieu est avec toi. Il est avec toi. Toi particulièrement, toi personnellement, dans cette situation, il est avec toi. Il dit ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas de regards inquiets. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ne regarde pas la situation. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Il ne dit pas car je suis Dieu. Il dit car je suis ton Dieu. Il est Dieu, c'est vrai, mais il dit car lui, il est ton Dieu. Ton Dieu, il est le Dieu qui te connaît là. Il est le Dieu qui connaît tes limites. Il est le Dieu qui connaît euh, les cris que tu pousses. Il est le Dieu qui voit tes lames. Il est le Dieu qui te connaît comme personne ne te connaît. Il dit, ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Il s'identifie à toi. Le Dieu qui marche avec toi chaque jour. Le Dieu qui te tient la main. Le Dieu qui est capable de savoir exactement ce que tu ressens. Parce que personne ne peut savoir ce que tu ressens. Les gens peuvent supposer ce que tu ressens. L'être humain peut supposer. L'être humain, quel que soit l'amour qu'il a pour toi, peut essayer de comprendre ce que tu ressens. Et il peut supposer ce que tu ressens. Mais seul Dieu sait ce que tu ressens parce que lui il est dans ton cœur. Il est avec toi. Il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Il connaît ton cœur. Et donc, il te dit, ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Il dit, je te fortifie. La situation dans laquelle il est là, il ne te dit pas, sois fort. Il dit, je te fortifie. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des situations par lesquelles on passe. On n'a même pas de force. On n'a même pas de force. Parfois, il y, a des, il, y a des, il y a des épreuves, il y a ce que les gens appellent les coups de la vie. Si, si, les coups de la vie. La vie, là, il y a des coups dans la vie. C'est-à-dire, tu, tu te retrouves avec un coup. Et puis, tu te retrouves à terre. C'est une expression, mais tu te retrouves à terre. Et c'est là que tu te rends compte que tu es sur un ring Parce qu'il y a un combat. Mais tu es à terre. Il y a des situations comme ça, des circonstances. Euh, par lesquels on passe comme ça. Et dans, ce, dans cette circonstance-là, que Dieu connaît, il, il te dit pas, sois fort. Il dit, je te fortifie. Parce que c'est lui qui peut te donner la force de tenir. C'est lui qui peut te donner la force de, de supporter. C'est lui qui peut, il sait que tu as besoin de force. C'est lui qui peut te donner la force de supporter. C'est lui qui peut te donner la force de crier à lui. Il dit donc, je te fortifie, adorateur. Adoratrice. Parfois, nous pensons que ce que Dieu veut, parfois, c'est que nous, nous, nous, nous, chose, nous, nous, nous, je ne sais pas comment exprimer ça, mais vous savez, euh, je vais prendre une image. Un, un, un, un, un coureur, un, un, un coureur, voilà, un, un coureur qui se retrouve avec des factures, avec des factures. Il tombe et puis il se retrouve avec plusieurs factures. On ne va pas lui dire, viens courir. On ne va pas lui dire, viens courir. À la rigueur, on lui dira, les gens qui le suivent, ou bien les gens de son équipe vont lui dire, ils savent qu'il est blessé, ils savent qu'il a hâté, ils savent qu'il ne peut pas courir. Donc, à la rigueur, on, on le prend, on le prend, et puis on va avec lui. D'abord, on le soulève, parce que là, là il ne peut même pas se lever. Donc, on le soulève, et puis on l'emmène là où on doit l'emmener. Et puis parfois on immobilise, même pas parfois, quand il y a des fractures, quand il y a une opération à faire, on fait l'opération et puis on, on immobilise la jambe, on immobilise la jambe, Ça à dire qu'on prend soin de lui, tout ça là ça s'appelle prendre soin, prendre soin de lui, on prend soin de lui, on immobilise la jambe et tant que la jambe est immobilisée, parfois même il ne peut pas faire, il ne peut, il ne peut pas faire de, il, peut pas faire, il, il, ne, il ne peut faire aucune activité, la jambe est immobilisée. Il ne peut même pas marcher. Ensuite, il peut peut-être essayer de marcher avec des béquilles. Mais il y a toujours quelqu'un qui le suit. Il y a toujours quelqu'un qui prend soin de lui. Après, il peut, il, peut-être au début, c'est avec les deux béquilles. Et puis après, c'est avec une seule béquille. Et puis après, peut-être que le, le, le, la jambe qui n'est pas atteinte, là, il, il arrive à sauter là-dessus. Et puis après, on lui enlève le, le, le plat. Et même quand on lui enlève le plat, il y, a, il, y a, il y a ce qu'on appelle la rééducation. Il doit faire une rééducation. Donc là, il va chez le kiné et il fait une rééducation. Il réapprend tous ces gestes-là. Il réapprend, il fait une rééducation. Et puis c'est après ce temps de rééducation-là qu'il peut reprendre les entraînements, qu'il peut continuer la course. Pourquoi nous avons tendance, nous les enfants de Dieu, à croire parfois, c'est pas tout le temps, et certains enfants de Dieu, à croire que Dieu n'est pas capable, Dieu ne sait pas. Quand nous sommes couchés là, que Dieu ne sait pas et que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons en train de courir. Nous n'avons pas un Dieu, euh, euh, oh. nous n'avons pas un Dieu euh, sanguinaire. Non, non, nous n'avons pas un Dieu qui, qui, qui, enfin je ne sais pas. Non, non, non, non, non, non. Dieu est capable, c'est notre Père, il nous connaît, il nous connaît, il est avec nous, il est avec nous. Quand nous sommes à terre, Dieu sait. Et la seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous nous abandonnions entre ses mains. Dieu ne s'attend pas à ce que nous courions, ce n'est pas vrai. Si c'est ce que nous pensons, ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Si nous avons entendu des prédications comme ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, le Dieu miséricordieux, ce Dieu-là, alors même que nous ne le connaissions pas, il allait mourir à la croix pour nous. Notre Père, ce Dieu-là qui est amour, il est amour. Il est amour, ce Dieu-là qui est amour, ce Dieu-là qui est notre Père, ce Dieu-là qui nous aime tant. Le Seigneur sait. Donc comme ça se fait pour les athlètes là, c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est ce qu'il a fait pour Elie. Quand Élie n'en pouvait plus, c'est ce qu'il a fait pour Elie. Il n'est pas venu dire à Élie, Elie lève-toi et va me servir. Non. Il a donné à manger à Elie, il a permis à Elie de se reposer. Et quand, quand ça allait, Elie... À, à continuer la course. Et, et lui-même était plus fort, la Bible dit la Bible, il y a couru. Donc Dieu, adorateur et adoratrice, ton Dieu dit, je te fortifie, je te fortifie. Il y a des moments où c'est lui qui va te donner la force de continuer la course. Il sait que tu ne peux pas courir. Il y a un temps où tu arrivais à courir. Il y a un temps où tu arrivais à courir. Il le sait dans ta marche avec lui-là. Il y, a, il y a un temps où tu courais, il y a un temps où tu étais fort, il y a un temps où tu étais debout, mais il y a aussi un temps où tu es couché. Et quand tu es couché, laisse Dieu, laisse Dieu, laisse Dieu te fortifier. C'est ce qu'il te dit ce soir. Il dit, car il dit, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Il dit, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Qui en secours? On secourt celui qui ne peut pas s'en sortir seul. Sinon, on ne parle pas de secours. Sinon, on ne parle pas de secours. Parfois, on peut, on peut même parler d'aide. Parce que quand on parle d'aide, c'est deux forces qui s'associent. Viens, je vais t'aider. Ça veut dire que, bon, je ne sais pas, mais je crois, je crois. Je peux me tromper, mais je crois. Quand on aide quelqu'un, voilà. Bon, je pense que les deux peuvent aller ensemble. Mais je crois que quand on parle de secours, c'est quelqu'un qui ne peut pas, qui ne peut même pas s'en sortir seul, qui n'est pas capable de s'en sortir seul. Et c'est cette personne-là qu'on vient secourir. On vient enlever cette, cette, cette personne-là de la situation dans laquelle elle est. Et le Seigneur dit, « Je viens à ton secours. » Et puis, fini, finit, il termine en disant, « Je te soutiens de ma droite triomphante. » Adorateur, adoratrice, voilà ce que ton Dieu te dit ce soir. En tout cas, c'est la parole que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Écoute-moi bien. Ton Dieu va te relever. Ton Dieu, va te relever, il va te sortir de la situation. Compte sur lui. Compte sur lui. Il sait que tu ne peux pas, il sait que tu es à bout. Quand tu peux courir, il sait. Quand tu es couché, il sait. Quand tu peux courir, il sait. Quand tu ne peux pas courir, il sait. Quand tu peux juste marcher, il sait. Quand tu ne peux ni courir, ni marcher, il sait. Quand tu peux te coucher, il sait. Quand tu, quand tu es juste couché, il sait.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 Qui soutient ta foi, la sombre vallée n'a plus de terreur, la me je marche avec mon sauveur, ne rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ta foi. La sombre vallée plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur, non, non, non, jamais tout seul, euh, non, jamais tout seul. Jésus, ton Sauveur te garde. Jamais ne te laisse seul Non, jamais tout seul euh, Non, jamais tout seul Jésus, ton Sauveur te garde Jamais ne te laisse seul les dangers à coup, subtil et inconnu, de près y t'entour, plus près est Jésus, qui dans le voyage. Oh te dis c'est moi, ne crains rien courage, je suis toujours avec toi, non non non jamais tout seul, euh, non jamais tout seul, Jésus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 tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Non, non, non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, ton sauveur, te garde.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 tu ne seras jamais seul. Ne crains rien, courage. Ton Dieu est là près. Il connaît tes craintes. Il connaît tes peurs. Il te dis courage, je suis avec toi, je te fortifie, je viens à ton secours, non, non, non, jamais tout seul, euh, non. Jamais toute seul Jésus, ton sauveur te garde Jamais ne te laisse seul Non, jamais toute seul, euh, non, jamais tout seul Jésus. Ton sauveur te garde. Tu ne seras jamais seul. Père éternel, je voudrais bénir ton nom. Merci, parce que c'est ta parole qui nous fortifie. C'est ta parole qui nous éclaire. Merci pour ta parole. Ce soir, tu nous dis de ne pas craindre. Et quand tu nous dis de ne pas craindre, quand tu nous demandes de ne pas craindre, c'est bien parce que nous avons toutes les raisons de craindre humainement parlant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Toi qui sais nous réconforter, toi qui sais nous rassurer, toi qui sais nous communiquer ta parole, cette parole, là Seigneur, qui nous remplit d'ador, qui nous remplit de courage, qui nous rassure, et qui nous booste dans notre foi. Merci. Je voudrais te confier, mon frère, je voudrais te confier, ma soeur. Toi seul sais ce par quoi chacun de nous passe. Nous savons pour certains, pour certaines, mais nous ne savons pas pour d'autres. Seigneur, nous savons que notre sœur, l'adoratrice Ta chouchoute, notre sœur Georgette, passe. Par, Seigneur, ce chemin étroit. Nous savons que notre maman, Angelina Debo, Seigneur, passe par le chemin du deuil. Ce chemin-là, Seigneur, qui est un chemin qui est une épreuve, Seigneur. Nous savons que notre sœur, Emma, connaît aussi le deuil, Seigneur. Parce qu'elle a sa belle-sœur qui vient de perdre son dépôt. Seigneur, nous savons que notre frère Alex connaît aussi le deuil, Seigneur. Ce sont des moments difficiles. Ce sont des moments douloureux, Seigneur. Mais peut-être que, et certainement, parmi nous, d'autres aussi, Seigneur, passent par des moments difficiles. Merci pour ta parole qui nous rassure. Je voudrais te confier mon frère, je voudrais te confier ma soeur. Seigneur, essuie les lames de ceux qui pleurent Père éternel. Relève, Seigneur, ceux qui sont fatigués. Oh Dieu! Seigneur, console ceux qui sont affligés. Seigneur, ranime le courage de ceux qui sont découragés et abattus. Seigneur, guéris le cœur de ceux qui ont été blessés, de ceux qui ont été rabaissés de ceux qui ont subi toutes sortes de moqueries, Seigneur, de ceux qui ont entendu des paroles, des paroles dévalorisantes, Seigneur, de ceux ou celles qui ont entendu des paroles dévalorisantes. Seigneur, fortifie-nous, fortifie-nous. Merci parce que tu l'as dit et nous croyons que c'est vrai. Seigneur, sans toi nous ne pouvons pas continuer la route. Sans toi, ce n'est pas possible. Fortifie-nous, fortifie-nous, fortifie-nous, fortifie-nous. Remplis nos cœurs, Seigneur, de paix. Remplis nos cœurs de joie. Remplis nos cœurs, Seigneur, de quiétude. Donne-nous d'expérimenter cette joie profonde qui est indépendante de toute circonstance. Parce que ta parole dit que ta joie est notre force, Seigneur. Ta parole dit que ta joie est notre force. Cette joie surnaturelle, Seigneur. Remplis notre âme, remplis nos cœurs, Seigneur, de cette joie-là qui est surnaturelle. Remplis nos cœurs de ta paix qui est indépendante de toutes circonstances, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Tu dis de ne pas promener de regards inquiets. Alors nos regards, c'est sur toi que nous les portons. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, ô oh, Consolateur, apporte-nous la consolation dont nous avons besoin. Toi qui nous prends en charge, toi qui nous guéris, quand nous sommes tombés, toi qui nous relèves, Seigneur, relève-nous Papa. Relève-nous Papa, fortifie Seigneur, Georgette, fortifie Seigneur, Angelina, fortifie Alex, fortifie Emma et toute leur famille. Tu es le Consolateur, tu es le Consolateur Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que, nous allons, que, que avec toi, nous sommes consolés dans nos afflictions. Ce que je te demande ce soir, c'est ta paix. Ce que je te demande ce soir, c'est ta joie qui est indépendante de toute circonstance. Ce que je te demande, c'est cette allégresse-là, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Gloire te soit rendue, Père éternel. Que toute la gloire te revienne d'éternité en éternité. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être acclamé. Je voudrais me souvenir aussi Seigneur de notre sœur, de notre fille Ness. Souviens-toi d'elle. Celle qui pleure son père, Seigneur, souviens-toi d'elle papa. Souviens-toi d'elle fortifie-la. Remplis son cœur d'allégresse, remplis son cœur parce que c'est possible avec toi. C'est possible d'être dans l'allégresse, c'est possible d'être dans la joie, c'est possible de connaître la paix, Seigneur. Dans l'épreuve dans la plus difficile, Seigneur, c'est possible. Par ton esprit, c'est possible et c'est ce que je te demande. Ranime nos forces, remplis-nous de courage, remplis-nous de zèle, Seigneur. Fais-nous la grâce de te célébrer, de t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Relève-nous, Papa. Relève-nous, Papa. Et que toute la gloire te revienne. Je sais une chose, c'est qu'il y a un but. Toi, tu as un but. Toi, tu as un but. Toi, tu as un but. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je célèbre ton nom, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Je voudrais profiter pour te bénir, Seigneur, pour l'épreuve par laquelle je passe. Je suis passé. Ça fait trois mois que j'ai perdu mon emploi, Seigneur. Trois mois que j'ai perdu mon emploi, Seigneur. Mais je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Parce que je sais que tu es un but. Tu es un but. Il y a un but. que Tu es tu un but. Et je sais que tes projets pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, les circonstances peuvent être telles qu'elles sont. La terre, peut se, peut, oh, la terre là, elle peut se renverser si elle veut. Seigneur, les étoiles peuvent tomber du ciel. Oh Dieu, Seigneur. L'orage même là peut aller dans tous les sens. Je sais une chose, c'est que tes projets pour moi, tes projets pour mon frère adorateur, tes projets pour ma soeur adoratrice, sont des projets de paix et non de malheur. sont des projets de paix et non de malheur. Je voudrais bénir ton nom. Je voudrais célébrer ton nom. Je voudrais magnifier ton nom. Seigneur, mon but ce soir, ce n'est pas de faire l'apologie de la tristesse. Non, Seigneur. Non, non, non, non, non. Mais ce que je voudrais te dire, Seigneur, c'est qu'en tout lieu et en tout temps, ta louange sera toujours dans, ma, dans nos bouches. Ta louange sera toujours dans nos, dans nos bouches parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, parce que tu es amour. Et ce ne sont pas les circonstances de nos vies qui attestent que tu es bon. Ce ne sont pas les circonstances de nos vies qui attestent que tu nous aimes. Non, non, non, parce que ces circonstances-là, elles sont variables. Elles changent. Elles peuvent devenir douloureuses. Elles peuvent, de, elles peuvent devenir euh, tristes. Elles peuvent devenir heureuses. Elles changent. Elle change. Mais toi, tu ne changes pas. Toi, tu ne changes pas, Seigneur. Seigneur, toi, tu ne changes pas. Nous réalisons que nous pouvons perdre tout ce que nous avons. Nous pouvons perdre un emploi. Nous pouvons perdre un ami. Nous pouvons perdre euh, un parent. Nous pouvons perdre un être cher. Seigneur, Seigneur, tout ce que nous avons, nous pouvons perdre. Seigneur, nous pouvons perdre euh, un ami. Nous pouvons perdre nos biens, tous nos biens. Mais, Seigneur, toi, nous ne pouvons pas te perdre. C'est pour cela que nous voulons te célébrer en tout lieu et en tout temps. Ta louange-là, elle sera toujours sur notre bouche. En tout cas, ta louange-là, elle sera toujours dans ma bouche, amour. Peu importe les circonstances de ma vie, Seigneur. Je le dis, je le dis, parce que je sais que je peux compter sur ta grâce pour, pour le faire. Parce que jusque-là, tu nous as donné la grâce de le faire, tu nous as donné la force de le faire. Et nous savons que nous allons continuer. Dans les lames-là, Jésus, nous allons te célébrer. Nous allons te célébrer, nous allons te louer. Ta louange, là, elle sera toujours dans notre bouche. Dans les rires, quand nous serons en train de rire, parce que les circonstances seront heureuses, Seigneur, ta louange sera toujours dans notre bouche. Peu importe les circonstances de nos vies, ta louange sera toujours dans, dans nos bouches. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu. Parce que nous avons un grand Dieu qui est toujours à nos côtés. J'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés, un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés, un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu qui est sur mes lames, un grand Dieu qui me fortifie, un grand Dieu qui se tient près de moi. Un grand Dieu, oh, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés. Un grand Dieu, oh, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés. Un grand Dieu, oh, à mes côtés, à mes côtés. Un grand Dieu dans les circonstances heureuses. Un grand Dieu, oh, sous l'orage.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 J'ai un grand Dieu quand mes forces m'abandonnent J'ai un grand Dieu oh, quand je suis vigoureuse J'ai un grand Dieu quand je doute J'ai un grand Dieu oh, quand je suis rempli de foi J'ai un grand Dieu quand je suis debout J'ai un grand Dieu oh, même quand je suis couché J'ai un grand Dieu qui est toujours à mes côtés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 adorateur et adoratrice il est grand il est grand il est grand il est grand il est grand il est il est il est fidèle il est merveilleux il est glorieux il est il est excellent il est extraordinaire il ne nous abandonne jamais tout le monde peut nous abandonner mais lui il ne nous abandonnera jamais il dit même si ta mère même si une mère abandonne son enfant moi l'éternel je ne t'abandonnerai jamais il se tient à nos côtés, il est à nos côtés, un grand Dieu, pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu qui a créé le ciel, le Dieu qui a créé le, la terre, le Dieu qui dit, oh, alléluia, et la chose arrive. La Bible dit qu'il transforme le rocher en étang et le granit en sauce d'eau. Il dit et la chose s'accomplit. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est par lui que toutes choses ont été créées. Ce grand Dieu-là, il se tient à nos côtés. Un grand Dieu qui se tient à nos côtés. Il est à nos côtés, un grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des seigneurs, le Roi de, le roi de gloire, le Dieu Tout-Puissant, qui est comme lui. Il n'y a personne, personne, personne, personne, personne. Célébrons, célébrons, célébrons Jésus notre Roi. Célébrant, célébrant, célébrant Jésus notre roi. Adorateur, célébrant, adoratrice, célébrant, célébrant Jésus notre roi. Chantons pour lui, célébrant, dansons pour lui. Célébrant, célébrant Jésus notre roi. Louons, louons, célébrons, célébrons, célébrons Jésus notre roi. Acclamons-le, célébrons, bénissons-le, célébrons, louons-le, célébrons Jésus notre roi. Célébrons, célébrons, célébrons Jésus notre roi. Louons-le, célébrons, adorateurs, célébrons. Célébrons Jésus, notre roi, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Passez une, passez une paisible nuit, passez une paisible nuit. N'oubliez pas, n'oubliez pas, en tout lieu et en tout temps, sa louange sera toujours dans nos bouches. Sa louange sera toujours dans nos bouches. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions. L'éternel est votre force, il est votre force, il est notre force. Il ne nous abandonnera jamais. En tout lieu et en tout temps, sa louange sera toujours dans notre bouche. Seigneur, en tout lieu et en tout temps, ta louange sera toujours dans nos bouches. Béni soit Dieu, que Dieu vous bénisse. Et puis encore merci, merci. Merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Mais merci, merci pour votre soutien, pour votre soutien, euh, vos prières quand j'ai été malade. En tout cas, nuit était la grâce de Dieu. Je ne sais pas si je serai parmi vous aujourd'hui, mais Dieu, il est souverain. Il, il fait, c'est lui qui décide. Donc merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre journée demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Douce nuit, excellente nuit, merveilleuse merveilleuse nuit, entre les mains de votre papa chéri, blotti dans les mains de votre papa chéri, de celui-là qui vous chérit tant, qui vous aime tant. Oh, il va vous combler, il va, il va vous prendre dans ses bras, il va vous couvrir de bisous, il va, il va vous... Vous, il va passer les, les, les mains dans vos cheveux, il va vous chuchoter de doux mots à l'oreille. Ce Dieu-là, il va vous prendre dans ses bras, cette nuit-là, passer une paisible nuit. Je vous embrasse, je vous embrasse, je vous embrasse. Bisous, bisous, bisous, bisous, bisous. bisous.